Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Li Coulon et je suis copywriter. J'aide les entrepreneurs et les formateurs en ligne à affiner leur message afin de créer un lien avec leur audience, de vendre plus naturellement tout en prenant plaisir à le faire. Donc je suis une ancienne élève de la promotion Partir de rien d'octobre 2018. Donc Il y a un an déjà, et qu'est-ce que je deviens ben voilà, J'ai lancé mon activité en août 2019. En ce moment, j'ai mes premiers clients, ça se passe très bien. Partir de rien, ça a été un tremplin pour moi, ça m'a permis de me lancer, de dépasser mes peurs parce que honnêtement, ce qui m'a empêché de, de me lancer pendant longtemps, c'était mes peurs. Qu'est-ce que vont penser les gens Est-ce que je suis légitime Je débute Je suis timide Aussi, je ne sais pas quoi faire parce que j'aime plein de choses et j'ai mis du temps avant de trouver mon créneau et mon positionnement. La sécurité financière aussi parce que c'est sûr qu'être entrepreneur, ce n'est pas aussi sécurisant qu'avoir un salaire qui tombe régulièrement à la fin du mois. Mais je voulais quand même faire partir de rien parce que je ne voulais pas avoir de regrets. Et honnêtement, on en parlait encore avec mon formateur lundi. J'étais assez discrète pendant la formation et on n'aurait pas cru que j'aurais pu me lancer en tant qu'indépendante cette année. Même moi, j'en reviens toujours pas encore. Et je suis encore en stage et j'essaye des choses. Mais partir de rien, c'est vraiment fait pour vous si vous avez une idée, une envie, une envie de vous lancer. C'est vraiment l'envie qui est importante mais que vous avez peur, vous savez pas par où commencer, vous avez envie d'être accompagné. En plus, ça n'engage à rien parce que vous pouvez tout à fait garder votre emploi à côté ou juste tester. Il faut vraiment tester, mais si l'envie est là, n'ayez pas de regrets. Moi, j'en ai pas du tout. Donc, partir de rien, c'est vraiment une bonne formation pour commencer, pour euh... oui, pour commencer, vous lancer dans l'entrepreneuriat ou pas, mais en tout cas pour tester votre idée. Si l'envie est là, n'hésitez pas, partir de rien, est fait pour vous.